La Vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également... Bah le nôtre Le nôtre, bienvenue Charles, dans ce nouveau studio que nous occuperons alternativement, rassurez-vous, avec le, le studio habituel qui se trouve être, être mon bureau. Pour fêter le nouveau studio, j'ai proposé à l'ami Charles, qui fait partie de notre poule habituelle de monteurs, de passer de derrière la caméra à devant. Pourquoi Parce que vous avez beau jeu de me dire tout le temps que euh, ce que je fais c'est facile, euh, que depuis chez vous ça n'a l'air de rien, euh, que finalement on se demande même pourquoi les gens regardent et que vous feriez tous beaucoup mieux. Bon, très bien. Donc Désormais, à intervalles réguliers, je proposerai à ceux qui prétendent faire beaucoup mieux de venir à côté de moi euh, et de voir euh, justement comment ils se débrouillent à cet exercice. Alors d'abord je ne taclerai pas sur le, les quelques hésitations puisqu'évidemment euh, on n'est jamais brillant au début, mais j'aimerais quand même voir si ce que je fais est si facile que ça, et si vous êtes tous euh, aussi, aussi, aussi doués. Aujourd'hui, l'extrait le, choisi, Charles eh ben, C'est le passage de notre ami Eric Zemmour euh, à Drancy. Qui s'insère dans une série de vidéoscopies ayant pour thème la présidentielle 2022, et particulièrement l'épopée du, du, du Z, hein, Tonton Z, a-t-il d'autres surnoms On ne sait pas. Le premier chapitre, rappelle-toi. Eh ben c'était sa présumée agression sexuelle... Voilà, sa présumée agression, présumée sexuelle d'une... <rire> présumée femme également, la regarder Enfin, on ne... On ne on non, jamais Non, jamais <rire> sur le physique. Euh, qui, a fait, qui a fait pchit. As, épisode numéro 2 Et eh ben c'était Salamé et le sieur Ruquier, euh, face... euh, Ruquier... Le purgatoire, Salamé, Ruquier, l'Inquisition, le tribunal, ça a fait pchit également. Le nouvel épisode à la mode, c'est... Enfin à la mode. À la mode de Drancy, quoi. Voilà. À la mode du Coran, c'est l'épisode de cravate contre voile, voile contre, euh, contre, contre cravate. Juste avant de commencer... T'as une belle tasse de thé, Charles. Ouais, pas mal. Ouais, sauf que regarde, la, mienne, elle, la, la mienne est un peu vide, la tienne aussi. C'est parce que c est, c est, ce sont les prototypes de notre merchandising. Et eh oui, notre merch, comme tous les sites d'infâmes capitalistes, nous avons donc désormais, nous aurons bientôt du merch. Et le merch, on est en train de vous le montrer à l'écran. Voilà, le, le slogan de la chaîne des vidéoscopies. Je tacle rarement sur le physique. Ça sera en mug, ça sera en t-shirt. Les premiers à les recevoir seront les, les abonnés VIP. Donc ça sera gratuit pour eux, payant pour les autres. <rire> euh, L'abonnement VIP, c'est le moyen d'accéder à tous les contenus payants, sans limite de temps, de machin. Vous pourrez binge-watcher tout ce que j'ai enregistré en secret depuis des années. En échange, d'une modique contribution. Mensuel, détail à l'écran, abonnement.com/slash VIP. Bonne chance pour, cette, pour ta première vidéoscopie, Charles, impressionnant, et souviens-toi de ne jamais. Jamais, jamais attaquer sur le physique. Ou, ou du moins rarement. Merci de nous retrouver en direct, on est ici en direct à Vrancy. Eric Zemmour vient de nous rejoindre, bonjour. Bonjour. Vous connaissez Grancy pourtant Ah, c'est toute mon enfance. Toute votre enfance Oui, j'ai passé mon enfance à Vrancy, euh, toutes les années 60. Vous êtes le premier euh, invité de Face à la rue, on va emmener euh, à chaque fois euh, des, des hommes et des femmes politiques dans la rue, au contact de la vraie vie. As prévu, euh, Donc là le principe en fait c'est que tu dois tu commenter, tu, <rire> <as tout> <rire> <long> <rire> tu vois, ah, moi je ne dis rien, de mais... Euh... De savoir, pourquoi vous avez ces positions le, Donc, vous avez le principe, c'est que voilà. tu, tu as la manette en main. et... Euh, Donc, c'est moi qui ai la gâchette. Alors, et et si, on est, si on commençait par expliquer à ceux qui nous découvriraient à cette occasion ce qu'est une vidéoscopie Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et tu sais qu'il y a. Je sais plus, toujours, il y a 20, 20 30, 40 parfois de non-abonnés, de, non abonnés, oui, de nouveaux ça. venus. Donc, il euh, ne faut pas partir du principe que tout le monde sait ce qu'on fait. Alors, une vidéoscopie, c'est une euh, analyse décontextualisée euh, d'une vidéo. Donc, à euh, froid, puisque nous ne connaissons pas le matériel, même si on en a tous les deux entendu parler. Alors, on en a entendu parler, on a compilé les. Enfin, Charles a compilé les extraits, moi je les ai vus en très, très. en filigrane. Voilà, j'ai fait la pause, parce que euh, là-dedans, Morandini, donc, qui est euh, l'animateur de, de, de cette émission, euh, qui est les, les politiques face à la rue, euh, dit bien à Eric Zemmour, euh, qui connaissait Drancy puisqu'il y a vécu, qu'il va rencontrer des gens qui ont été sélectionnés, triés sur le volet. On va, on va peut-être euh, revenir sur les images qu'on qu a vues. Euh, Zemmour et Morandini sont donc entourés de toute la garde rapprochée, et je pense de Morandini, mais surtout de, de Zemmour. Enfin, on a vu surtout sur tous les gardes du corps, les, les drancéens qui sont un petit peu des curieux, et euh, donc tout ça, ce n'est pas anodin, puisque quand même, Zemmour, euh, comme on sait, est une, une personnalité euh, qui, qui attire toujours les foules, qui, qui lui sont hostiles au, au ou amical Bon, alors moi, ce que je, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'agents de, de sécurité. Et déjà, en termes de taille, de carrure et de mâchoire, si tu veux, il n'y a pas de doute possible quand, quant aux, aux fonctions des deux euh, personnes. D'ailleurs, c'est Benetton, il y, a, il y a un blanc... Un, un cacaoté et d'ailleurs on ne sait pas trop qui encadre Zemmour. On sait on sait qui fait quoi déjà, euh, mais ce qui n'est pas normal, c'est de les voir. Tout, tout élu, tout responsable politique dans un dans une immersion de, dans la foule est protégé. Il sort, à moins que ce soit vraiment un maire de village ou oui. donc c'est pas ça doit pas être si étonnant que ça qui est de la sécurité. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles se voient. Si on les voit autant ça veut dire que euh, le danger était grand. Sinon, il serait à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, Bien sûr. il serait posté devant une voiture, Et il serait hors champ. S'ils euh, sont dans le champ, soit c'est qu'on veut témoigner que le danger est grand, soit c'est que le danger est grand, mais dans tous les cas, ce n'est pas normal. Pourquoi il y aurait eu une alerte hors norme euh, cet cet, Ce déplacement, tu dis sur le volet, sur le volet, est-ce qu'il était officialisé ou pas auprès de Drancy et des Drancéens euh, sa venue était-elle annoncée Des gens l'attendaient-ils ça, ça serait ça, en fait, les questions à, à se poser. Son statut officiel est journaliste, il n'est pas encore candidat à quoi que ce soit, en tout cas à l'heure où nous parlons. Oui. Euh, y a pas de, il ne devrait pas y avoir un territoire où un journaliste doit être encerclé de garde du corps pour s'exprimer. – c'est ça qui est bizarre, c'est pas qu'il y en ait, c'est qu'on les voit. ...contact de la vraie vie, t'as prévu euh, des intervenants qui vont venir tout au long euh, du chemin euh, pour essayer de, de savoir euh, pourquoi vous avez ces positions. Vous savez, la banlieue, euh avant, euh, avant les années 70, euh, c'était la paix. Mais vous et avez le sentiment y... que ça a changé plus ah, varié, Bien sûr, c'est l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire bah, qu'aujourd'hui, il y a une assimilation à l'ancienne, à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les nouveaux arrivants qui imposent leur mode de vie et leur mœurs. On, on, va, on va avancer, si vous voulez bien, on va, on va traverser, puisque le concept de cette émission... c'est T'as pas une remarque, là Si, si, euh, je bah, vais aller. T'as pas l'impression que la femme, là... Oui, c'est... Bah, oui, mais oui, bah, dis-le, alors T'as pas l'impression qu'elle fait l'actu depuis trois semaines et qu'on voit qu'elle partout. Et ça t'étonne pas que ayant fait l'actu et l'ayant fait en plus en maillot de bain, qu'elle se retrouve face cam euh, dans une intervention Enfin, elle aurait pu... On, on se serait attendu à un certain profil bas. Qu'est-ce que ça veut dire Elle le sait qu'elle est à la cam. Oui. Il le sait qu'elle sera à la cam. Oui. Elle ne l'évite pas, la cam. Non. Donc c'est un message politique. C'est ça qu'il faut commenter. Oui, ok. Ben oui. Ils ont beaucoup plus discuté de ça que du menton de Morandini. Non, mais quand je, ils ont, je quand me ils... suis arrêté là sur la forme. Mais Et évidemment. Ben oui, euh... c'est pas important de menton Qu'est-ce qu'ils se sont dit la veille La veille, quand ils ont dîné en, en, en, en, en, en pensant à un demain, ils se sont dit, bon, demain... Ça va certainement buzzer parce qu'on nous a certainement mis des, des voilés, des, des caramélisés, des cacaotés, etc. C'est évident qu'ils vont vouloir monter ce genre de scène. Euh, on sera en multicaméra. T'es là ou t'es pas là. Et il savait très bien que si elle l'accompagnait, non pas le plan de coupe, mais le plan de coupe l'arriverait. Euh. Elle est, elle est censée, elle est dépeinte comme la presse, dans la presse comme étant l'homme de l'ombre. Enfin, oui. L'homme... L'éminence... Ouais. D'après Libération, c'est l'éminence grise. Bon, peu importe. Ouais. Ce qui est un peu insultant, d'ailleurs, pour Zébou, je pense qu'il n'a a pas attendu pour savoir enchaîner trois arguments, non. mais elle est brillante, paraît-il, donc nous avons hâte de la découvrir plus en, plus en détail. Euh, elle fait le choix d'être à ses côtés dans le contexte actuel, après, après un, un buzz de paparazzi monumental, c'est ça qu'il faut commenter. Le concept de cette, attendez, concept de cette émission, c'est bien évidemment d'avancer euh, et d'être en, en contact euh, des gens. Alors, je vous propose de, de rencontrer Moi, une, une première intervenante. Mais ce, ce euh, chaos a, me petit, semble... Ça, bien, si Pardon, je te, laisse, je te laisse faire. Non, non vas-y, euh, j'ai l'impression que le chaos est un peu surjoué. Je ne comprends pas euh, ce, qui, ce qui occasionne il ces... y a plein de codes télé qui sont rompus. On ne passe pas devant une caméra, on non. ne passe pas devant son invité, on ne, on ne change pas de place, euh... Le... on, on essaie d'avoir une image table, on ne prend pas les gens en contre-plongée, on ne prend pas les gens de dessus. Tout ça, ce sont des codes de télé tacites. Là, tout est cassé. Donc on tourne, on se déplace, on se croise, on se passe devant. Mais à, à quel titre Ils ne sont pas sous la pression physique euh... Il n'y a, a pas de sniper, il n'y a pas de... Fou... Je, ça, je comprends pas. Il y, y a une dizaine, douzaine de personnes, dont la moitié de l'équipe. Je me demande si ce chaos n'est pas un peu surjoué. Je, je, je, leur, je ne fais pas un procès en insincérité à Morandini, même si sur l'étendue sur de sa carrière, je pense qu'il l'a largement mérité. Oui, il doit avoir quelques squelettes dans les... Oh bah, euh, quelques squelettes d'adolescents euh, oui. dans une oui. affaire qui a été très, très rapidement et curieusement étouffée, donc il doit avoir du dossier. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on filme le chaos, on dirait un reportage de guerre, euh, caméra à épaule, je ne vois pas ce qui, ce qui justifie ce, ce chaos à l'image. Ils sont 10, 12, 15 dans un, dans un espace immense, je ne vois pas ce qui le justifie. Ça, ça me paraît un peu exagérément euh, euh, euh, comme ça. Maintenant, est-ce qu'ils ne se montent pas un peu tous la tête en se disant « Ah, oh, on est à Drancy, on est dans un milieu hostile puisqu'on s'appelle CNews ?» Et donc, est-ce qu'ils ne sont pas tous un petit peu survoltés et ça les pousse à faire... Euh, à casser justement tous ces codes de télé dont tu parles. Moi, la réponse, je ne l'ai pas et je ne peux pas l'avoir. Le, le, bu le but, ce n'est pas de donner des réponses. Le but, c'est de poser les bonnes questions. c'est ouais. des questions qu'il faut que tu te poses quand tu, quand tu assistes à un reportage de cette de la sorte. C'est la caméra tremble, qu'est-ce qui le justifie Et nous, on va se mettre euh, comme ça, si vous voulez vous mettre là. Je juste ouais. là. Si je vous je en, en prie, la saut voilà. euh, oui. Ah, Bonjour, bonjour madame. Bonjour monsieur Morandini. C'est marrant parce que ce qu'il vient de faire là, j'avais déjà dit dans une vidéoscopie où, euh, bah, c'était toi d'ailleurs je crois qui avait fait des incrustes de, de théâtre classique, où oui. j'avais dit l'œil du spectateur est un tiers vis-à-vis -vis duquel les acteurs ne se placent pas comme dans la vie face à face. Il y a la mise en scène de type théâtre où le partenaire est le public et où on parle à son vrai partenaire, qui est en fait son faux partenaire, quasiment de profil, pour s'adresser au public. Et là, on a eu la démonstration en direct. Zemmour, même en tant que professionnel de la télévision, a commis une erreur de professionnel, on va dire, de la scie. Et là, il est à côté d'un vieux briscard qui lui a dit « Attends, attends monsieur Zemmour, même pour vous adresser à elle, vous vous mettez face à nous. Mmh. » Et, et tout à coup, il, il s'est souvenu, il a dit « Ah oui !» et il s'est mis face au public et il est de profil à son interlocuteur. Oui, oui et non pas de trois quarts comme... Euh... Avant, il, il était de face, à un moment il s'est mis trois quarts et après il a dit « Ah oui, pardon, de profil !»« Parce que mon cœur, ma foi m'a dictée, m'a guidée vers ce voile, vers ma confession qui est musulmane, pourtant je suis française, mais j'ai ma petite religion qui est très grande et que je respecte comme toutes les autres religions. » Est-ce que ça vous choque, Eric Zemmour, de, de voir euh, Rachida dans la rue, comme ça, avec le voile euh, Donc là, euh, très clairement, il... ce qu'on appelle le, le, le moment de télé euh, est poussé. Enfin, On, on veut vraiment qu'il qu se déclenche quelque chose, puisque là, on a l'opposition. On a une coupure, comme d'ailleurs sur les vidéoscopies, de l'écran en deux. Donc on a un face-à-face. -face. Oui, j'allais le dire, qui n'est selon moi pas nécessaire puisque une seconde avant, ils sont, ils sont en distance réelle et y a, ils sont à un mètre. Tout à fait. Et là, on introduit une partition de l'écran comme s'ils étaient à plusieurs mètres et qu'il fallait les rapprocher. Cette partition est superflue. Oui, elle n'est bon. pas très subtile euh, au vu de ce qui va se dire... Ben, elle n'est pas euh, très subtile, elle est suffisamment subtile pour que 99%, virgule je ne sais combien, des spectateurs ne l'aient pas remarqué. Le fait de remarquer que pour créer les conditions du conflit, la, la partition de l'écran joue son rôle, évidemment, en soi, une ligne blanche ne crée pas un conflit. Non. Mais lorsque deux protagonistes de camps différents se regardent, se font face, et en plus qu'on rajoute une bande, il manquait plus que le petit logo de, de, de, de jeu de combat au début avec Bien le sûr. VS qui clignote. Get ready for the next Cette petite bande blanche, c'est comme une musique de fond au cinéma, comme un fading, comme un, une mise au point, ce sont les artifices, les artefacts techniques par lesquels on influe. 99,9995% des gens n'ont jamais remarqué cette bande blanche et ne se sont pas dit ⁇ elle ne sert à rien ils ⁇ Ils sont à un mètre, on l'a vu avant. Cette bande blanche sert à fabriquer un, une opposition. Comme toutes les autres religions. Est-ce que ça vous choque, eric Zemmour, de, de voir euh, Rachida dans la rue, comme ça, avec le voile Oui. Et je vais, vous, je vais lui dire pourquoi. Dites-moi. Euh, D'abord, euh, si vous voulez, est-ce que vous imaginez euh, à la Mecque une jeune femme en mini jupe Comment pouvez-vous comparer vous, la France ah, mais, je, mais la, la France, Mecque pour moi, elle sacrée. Mais je, fais, je suis non, française. Non, non, non, madame, vous travaille. ne faites pas comme les Français. Je paye mes impôts, j'éduque mes enfants. Mais mes ça, vous impôts, ça, vous. Mes enfants vont à l'école, je madame. travaille, j'ai toujours travaillé, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai toujours respecté mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes voisins, mes amis, mes collègues, mes patrons. Moi, ouais, je euh... Bon, elle respecte beaucoup de monde, cette dame. Tu dis qu'elle respecte beaucoup de monde, ben oui, mais ce qui est intéressant, c'est qui elle respecte et dans quel ordre Oh ben Vas-y, répète-moi de mémoire qui elle respecte. Alors déjà, elle dit qu'elle travaille depuis 20 ans, elle respecte euh, sa famille, ses amis, ses voisins... Ouais, mais ça, tu vois, moi je l'ai jamais entendu, et je peux te dire de mémoire qu'elle respecte ses frères, on vérifiera si je me trompe, ses frères, ses cousins, ses voisins, ses amis et son travail. Elle ne respecte pas la société, elle respecte, elle respecte une logique de famille élargie par cercle concentrique. Où le premier référent, le, le premier regard à ne pas offenser, n'est pas le tien dont elle n'a rien à foutre, dont elle ne se sent pas liée avec toi par un sentiment de communauté nationale, c'est ses frères. Pas ses sœurs, ses frères. Frères, donc le même sang cousins donc le même sang entre guillemets à demi ou, euh, ou au tiers ou au quart s'ils sont des cousins germains euh, les les amis et voisins parce que tu comprends gé euh, géographiquement c'est juste autour et le travail qui est le confin de son environnement concentrique tu, tu frère cousin voisin travail mm. et on verra si j'en ai oublié ça c'est important ça ce qu'elle a Mentionné sans le nommer au sens où il brille, elle brille par son absence, c'est la France. Mais la France, pour moi, elle sacrée. Mais je fais, je suis non. française. Non, non, non madame, je vous ne pas comme les français. Je paye mes impôts, j'éduque mes ça, enfants. Mais mes ça vous, impôts, ça mes vous, enfants vont vous. à l'école, je madame. travaille, j'ai toujours travaillé, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai toujours respecté mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes voisins. Mes amis, mes collègues, mes patrons. Mes, frère, mes, mes frères, mes frères, mes sœurs, mes cousins... Il y a eu les sœurs Ouais. Alors, mes frères d'abord. Ouais. Elle n'a pas dit mes sœurs, mes frères. Oui, parce que si elle avait juste dit frères, on aurait pu se dire, elle dit les frères comme les noirs américains, quoi. My brothers. Oui, non, mais là, non, c'est pas la même culture. Frères, sœurs, cousins, voisins, amis, collègues, patrons. Ouais. Donc, un... J'avais un, ou deux, un ou, deux, une ou deux omissions, vous m'en excuserez. Je ne l'ai pas travaillé avant, c'est le principe d'une vidéoscopie. Euh, vous voyez la logique quand même que c'est euh, ma famille, par extension ma, ma, ma, les gens que je fréquente, et à aucun moment n'est nommé la communauté nationale, ou la nation, ou la patrie, ou euh, les us et coutumes des gens qui m'ont précédé ou qui m'entourent. Ça m'est égal. Et même déjà... Euh, collègues et patrons, euh, tu sentais que c'était déjà au, aux frontières de, de, de l'univers, quoi. Moi, je ne vois que le bon tissu bon. que vous avez sur la tête. Parce que vous, vous ne montrez que ça. On n'est pas dans un pays arabo-musulman. La laïcité, laisse, laissez-moi finir, ah, laissez-moi finir. Suis... Un bout ah. de tissu qui veut dire tout. Non, Madame, le vêtement est éminemment politique. Vous demandez oui. l'autorisation au texte. C'est le texte qui vous commande. Libre, hein. Non, madame, monsieur vous n'êtes pas libre. Non, libre. ça n'existe pas et en France. J'inculte et ce que j'ai dit à mes enfants, c'est la madame. liberté. Nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur madame. Zemmour. Respectez uniquement la liberté. Respectez madame. la femme que je suis, non pas le couleur que je porte. Je suis, le... la femme Alors enlevez-le si votre couleur n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate en ce moment. -là. Mais je l'enlève sans vous voulez. Mais, moi aussi, je Mais la cravate n'est pas Mais un air La cravate, madame. Oui, je suis très surpris par le... Le monsieur a la mâchoire très prononcée derrière. Il a l'air euh, passionné par un élément de décor qui semble se trouver en, en, hauteur. en hauteur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des voisins qui commencerait à, à se montrer menaçant par les, par les fenêtres euh, C'est possible, ça n'est pas à exclure, car même le garde du corps de gauche, également, euh, je, je doute qu'il qu regarde l'interviewé. Ce n'est pas son métier, son métier n'est pas de... De, de, de protéger Zemmour de cette dame, euh, donc il y a quelque chose qui se passe du côté droit. Il y, y a des éléments qu'on peut supputer. Allez-y madame, Le couloir c'est la foi, c'est ce qu'on ouais. porte en nous. Non, c'est l'injonction. Est... Ce n'est pas la foi. Est-ce que vous enlevez votre foulard isla... J'attends toujours que vous enlevez mon foulard. Allez-y, allez je, je vais vous enlever. enlever. Et vous allez me respecter pour autant Non, tissu ou pas tissu, c'est le respect qu'on cherche. C'est énervant. On est d'accord. La liberté. Non, vous n'êtes pas. Je choisis de le je choisis de le retirer. C'est faux, madame. on ne va rien imposer que soit Madame, Laissons-la retirer. Laissons-la retirer. Je vous en prie. Personne ne m'imposera que ce soit. Je vous en prie. Je décide. Allez-y. Et vous décidez. Je décide de l'enlever. Et vous décidez de l'enlever. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien, madame. Non, vous ne l'enlevez pas. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Vous voyez, là, là... J'avais deviné au regard du garde du corps qu'il y avait des nouveaux intervenants. Et là, on entend. En... Enfin, pardon, c'est à toi de le faire, mais. Non, non, mais de toute façon, j'allais remarquer la même chose. On entend que ça commence à, à gronder autour. Alors, on ne sait pas si c'est en haut ou si c'est derrière eux. Non, ou ça, malheureusement, même. on n'est pas en stéréo. Vous respectez la laïcité Non, non si, mais vous non, madame. Non, non, madame. Je respecte Non, madame. madame. Les voix off, dont on ne comprend pas le propos, mais dont on, on entend au timbre qu'elles ne sont pas du tout. féminines, euh... déjà Oui. <rire> Ça, évidemment, que c'est des voix d'hommes, mais euh, on entend qu'elles sont, euh, sont dans la contradiction, elles sont dans le. Euh, ce sont des voix un peu, un peu offensées ou qui, qui, qui, qui ont une, une saveur un peu polémique, euh, qui, ne, qui, qui ne discontinuent pas. Hein, ce n'est pas oh et puis on se tait. Non, c'est que ça continue et qui viennent infirmer euh, son, son affirmation de liberté je suis libre, je suis libre, je suis libre, tu es tellement libre que Quand tu baisses un morceau de tissu de 20, de, de 20, 20 cm, des voix d'hommes grondent. Et donc là, il y a, y a même une. Euh, pour des pros de la télé, là, il fallait retourner la caméra et montrer les hommes là. Il fallait montrer qui protestait. Ça oui. Mais ça ça dire. Dire. Ah ben bah voilà. Le voilà. Le... voilà. Qui proteste euh, Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq messieurs. Apparemment, celui au premier plan. Enfin, vas-y, je te laisse commenter. Proteste plus. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière lui également, en plus du jeune, et euh, comme tu as dit, les gardes du corps regardaient aux fenêtres, puisqu'il euh, y a des gens euh, sur leur balcon, là, ils ont dû entendre toute la... tout, tout le taux hubohu. Enfin, mais... bah ça confirme qu'il n'y a pas une foule dense. Non. Que, ce, que je, ce que je supposais euh, tout à l'heure. Et que cette petite foule, euh, sur 400 5 personnes, tu en as déjà une, donc c'est-à-dire 25%, qui commence à gronder, et alors, n'exagérons pas, ce monsieur n'est pas menaçant, il ne faut pas exagérer, non. mais il interrompt vocalement, ou il essaie d'interrompre vocalement une, une, une interview. Moi, de ma vie, j'ai croisé je ne sais pas de combien de personnes avec un micro dans la rue, toi aussi j'imagine, on voit des gens que euh, Je n'ai jamais interrompu vocalement quelque chose, ça ne me regarde pas. Non, à part pour les gens qui font des blagues derrière les, les journalistes. Zemmour Non, pas à la demande. Pas à la demande. Non, enfin, c est c est non, non, non. C'est Qui, qui regarde-t-elle Regarde, regarde son regard. Elle regarde, donc Zemmour, ce qui est normal. Puis, Morandini. Et après Morandini. respecter la laïcité. Non, non, Elle regarde une tierce non, personne. À ton avis, qui est-ce Votre cravate un de ces ah, cercles euh... familiaux. Bah à mon avis, c'est Jamel. Hein. On va l'appeler Jamel, lui, avec la ce... Cadmerade, plutôt. Le non non. Regarde, regarde. A... Enfin, là, hein là, là, stop. Voilà. Tu vois, t'as vu Oui, oui, oui. Elle le regarde. Donc, ce qui veut bien dire, qu'elle elle, elle, elle, elle, elle, elle en tient compte. Elle, elle, elle atteste de son intervention et de sa présence. Si quelqu'un n'existe pas, tu ne le, le vois pas. Donc, il suffit que... Alors, à moins que ce soit quelqu'un de sa famille ou quoi, on n'en sait rien, mais... Euh, il suffit qu'un passant masculin de, de, de, de, de son écosystème commence à, à, à hausser la voix pour que tout à coup, elle se sente la, la nécessité de lui rendre des comptes. Enfin, moi, dans, je, je suis dans la rue, je suis en pleine conversation... Euh, J'ai pas à rendre compte à quelqu'un euh, que je connais ni Nadan au titre qu'il habite mon arrondissement, au titre qu'il habite ma ville, ou au titre qu'il a une veste de survêtement ou au titre qu'il a une veste de costume. Cette personne n'existe pas. Bon, sauf s'il se met à hurler, à faire le singe, on va le regarder, en... qu'est-ce que c'est que ça Mais ça, c'est pas un regard de qui hurle et fait le singe. Elle s'explique oui, à un inconnu, ce qui est déjà le signe que l'échelle des rapports humains est étrange et n'est pas la nôtre. Non, mais Eric le fait qu'elle ait enlevé, le fait qu'elle ait enlevé son flas, ça Mais je respecte. Mais chère madame, ce que je veux dire, vous voyez, vous le remettez. Bien sûr, mais je vous en prie. Moi, je vous répète, ce n'est pas un signe religieux. Ce n'est pas un signe religieux Non. Non, le Si. Non C'est évidemment un signe religieux. Non. Et c'est évidemment écrit dans le Coran. Et vous respectez le Coran. Vous n'êtes pas libre parce qu'en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. La kippa vous gêne de la même façon Oui. Ah et dès que je... Il y avait déjà plus de monde que sur le plan précédent. Oui, oui, ça s'assemble. Ça, ça synagogue, ma mère me disait, tu mets ça dans ta bouche. Et, bon. ça, et ça continue à... Ah bah voilà, il y a encore plus de monde maintenant. Parce que elle, elle, respectait... Quel, ses... quel geste vient de faire Jamel Il n'a pas fait ça, il a fait ça. J'ai pas vu ça. ça. Ça, veut dire bye bye, casse-toi. Ça, ça veut dire tu viens. Ah bah oui, ah bah oui, mais. Euh, apparemment, c'est si facile de faire ce que je fais. Bah, bah, manifestement, pas tant que ça, non Le gang des passants en capuchet, en en doudouné, euh, etc., à, à, barbe, à barbe courte et à bonnet, hein, ça, ça leur donne l'air bonnet, ils sont contents. Dédicace au Laurent Gérard. Euh, rameute, dans une logique typique de quartier. Qui est appelle ton frère, appelle ton cousin, appelle ton machin, ça rameute, c'est ça. Le, dans chaque vidéoscopie, il y a un geste clair. Alors Weshden, c'est ça. Euh, Pauline, je sais plus, euh, c'est c'est ça. Ouais, ça ouais. euh, et là, c'est il euh, euh, y en a une qui a enlevé son voile. Allez-y, rameutez la communauté d'hommes hein, évidemment. On n'avait pas de femmes dans la. Non non. Donc euh, ça, il faut que tu le vois, tu vois. Il ne faudrait pas que ça les concerne. Non, ce n'est pas comme si c'était une question de femme à la base. Ouais. Ça tenait patriarcat. Donc, euh, c'est le genre de détail qui n'est pas innocent et, et à défaut d'avoir compris le, les phrases, car le, là, on écoute sur des micros, sur des, des haut-parleurs d'écran euh, plat, donc évidemment, ce n'est pas très clair. Il faudrait euh, décortiquer le son pour comprendre ce qu'il dit. Mais ce geste-là euh, est quand même, pour moi, marqueur de l'importance qu'a ce geste. D'abord, euh, un passant, c'est quelqu'un qui passe, et là il ne passe pas. Non, c'est un attroupement là. Ça c'est plus des passants. Oui. <rire> c'est comme le passé qui ne passe pas, un passé qui ne passe pas, c'est pas le passé, c'est le présent. Bien un ça. passant qui ne passe pas, c'est pas un passant, c'est un attroupement. Et l'attroupement grossit, pas par hasard. L'attroupement grossit parce que hommes, des hommes en interpellent d'autres et, et en leur demandant de s'approcher. J'étais mauvaise langue, il y avait une femme. J'ai vu une. Oui, oui, oui, c'est vrai. Après, on est contraint par la caméra, donc. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va traverser. Alors voilà. Pendant qu'avec nous ce... Mais c'est incroyable. Attends, est-ce que t'as pas l'air choqué de ce que tu viens de voir Reviens en arrière. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va traverser. Regarde, regarde ça. Stop. T'as pas vu ce geste là Le regard complice entre les deux. Pas le regard, le geste. Non, je... je... Tu as, tu as un, un, un, un, un possible, probable, quasiment certain candidat à la présidentielle qui est pris à Saint-Tropez ou je ne sais où avec une femme dont on découvre que c'est sa euh, conseillère de campagne ou responsable de la communication, etc. Ouais. Non seulement elle décide d'apparaître face caméra à chacune de ses interventions et à chacune de ses conférences, mais en plus, elle fait... enfin, je n'ai jamais vu la, la compagne, la maîtresse ou qui que ce soit d'un homme politique lui témoigner de l'affection pendant une prestation. Elle lui a apposé la main de façon affectueuse. Alors, voilà. pendant a... Le langage corporel est un langage corporel de, de, de tendresse. Ça, c'est un code médiatique qui est extrêmement nouveau. C'est une décision commune de... de... De, de, de, on va dire de gestion de crise et de communication, qui, qui, est, qui, est, qui est quasiment de couple quoi. Cite-moi un exemple d'élu ou de prétendant à un poste à responsabilité qui, euh, euh, plein écran, se rapproche de sa maîtresse et échange des gestes affectués avec elle. Ça c'est un code de communication entièrement inédit dont nous verrons s'il est payant ou pas, mais que je trouve extrêmement osé. C'est extrêmement osé. Tu te rends pas compte. Tu, tu regardes ça comme si c'était rien. C'est une jurisprudence. Ça fera jurisprudence. Ça veut dire que tu peux prétendre à un combat, à une à une élection, à une campagne, en étant pris dans la main dans le sac avec une. Je crois que ce monsieur est marié, si je ne m'abuse. Oui, oui, Selon le contrat qui le regarde, vous savez que j'ai dans mon, dans mon livre le second, le rose, le moche, celui que km 6 édition a, a décidé de, de designer pour, les, pour les, les, les QI à deux chiffres. Euh, j'ai un chapitre qui s'appelle « Contrat de couple » dans lequel j'écris que le, la meilleure façon de foirer son couple, c'est de ne pas contractualiser sur ce qui est possible et quand encore une fois, laissez de côté la partie du jugement personnel. Essayez de vous départir de votre impression, Bien sûr. Euh, méliorative ou péjorative, à leur égard. N'empêche que, aux yeux de la majorité du public, on a un homme marié pris la main dans le sac, et non seulement le mec euh, ne, ne, ne rapproche l'objet de des paparazzis il la rapproche de lui et il la fout en, en, en première, au premier rang de chacune de ses conférences, et en bras droit ou en bras gauche, en direct à la télé. Et en plus, ce qui est absolument inédit, sous la cinquième et avant, on n'en parle même pas, euh, ils échangent des gestes de complicité intellectuelle et, et, et, et tendre à l'écran. Moi, d'un point de vue média politique et par rapport à mes, mes, mes obsessions, mes lubies, les thèmes qui m'intéressent, je trouve que cette seconde-là est euh, une, une des informations sur l'orientation de sa campagne à venir, dont tu, tu, tu, tu, tu supposais qu'elle serait un peu inspirée de Trump euh, par, dans sa position par rapport aux médias. Est-ce que ça va payer ou pas Je ne sais pas. La façon dont il exploite sans connotation négative, mais dont il, dont il fait mousser, enfin, dont il, ouais. dont il gère la, la présence de cette femme à ses côtés, me semble audacieuse, euh, innovante et rare, quoi. On n'a pas d'exemple de ça. Maintenant, Je n'ai jamais vu de ma vie un politique ou un, un journaliste de premier plan type PPDA ou, ou que sais-je, faire un direct chaud face à un opposant, même si là, c'est un opposant de la rue, c'est un passant qui ne passe pas, mais... Et, et, et plein écran, échanger des gestes d'affection avec sa maîtresse. On n'a jamais vu ça. <rire> tu as l'air complètement blasé parce que tu vois. Non, mais c'est juste que cette affaire ne l'a pas désarçonné, comme il, le, le, les médias et ceux qui l'opposent auraient voulu. Et donc, comme j'ai émis l'hypothèse que euh, c'était plutôt une... une je ne suis pas le seul, mais qui, qui fait plutôt une campagne Trump... Ce genre de choses-là n'est pas hors de l'ordinaire, euh, oui, évidemment. Enfin, sauf qu'on n'a pas vu Trump euh, caresser le bras de ses maîtresses euh, pendant sa campagne, tu vois. Même Trump n'a pas osé. Bon, alors, bon, bah là, tonton Eric, il, il, remet, il remet sa, sa cravate. Hein. À ce stade, on peut même s'étonner que Sarah ne lui, ne lui refasse pas. Euh, Charles, comment s'est passé ton dépucelage de, de vidéoscopie hein Il paraît que je ne... Je ne... Je ne raconte que des truismes, j'enfile des perles, ce que je fais est évident, tout le monde pourrait le faire, etc. Et bah Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui, qui trouvent ça évident et bah Sous le feu des projecteurs, c'est une autre expérience. Quoi. Euh... En même temps, il faut réfléchir au tac au tac, il faut arriver à armer, et même, et même quand on en a fait plusieurs en montage, c'est une autre partie, c'est un autre jeu entièrement. Et donc, euh, je ne peux que m'incliner. Voilà, bah alors invitation à tous les esprits brillants des commentaires, tous les pseudos, sous-pseudos, sous les crypto-pseudonymisés euh, de, des, des réseaux asociaux euh, pour qui je ne fais qu'enfiler les perles. Eh bien, vous êtes, on fera régulièrement des, des invitations. D'ailleurs, l'espace commentaire sera une invitation postulée. Expliquez-nous pourquoi vous devriez nous rejoindre en vidéoscopie à Paris, puisque celle-ci est enregistrée à Paris, donc il n'y a même pas la contrainte de devoir se déplacer dans une autre, dans une autre ville. Et vous serez les bienvenus à, exactement à la place de Charles, à venir m'impressionner par le discernement dont vous faites toujours preuve dans les commentaires. Vous êtes toujours drôle en commentaire, enfin toujours. Vous êtes souvent drôle, souvent perspicace. Vous vous prétendez comme ça avoir tout compris, avoir tout vu en, en, en temps réel. Venez me montrer, sur un extrait que vous n'aurez pas visionné en avance, Venez me montrer la puissance de votre verbe, de votre discernement. Venez sortir vos punchlines, venez nous faire rire, venez m'apprendre des choses et me faire remarquer des détails. Je vous attends, Postulez dans l'espace commentaire. Ouais. Voilà, donc Charles repassera derrière la caméra. Dieu merci. Il s'occupera il de vous faire un beau teint de pêche ou de, de cacao parce qu'on accepte également la diversité. Ouais, bien sûr. Est, on, est, on est inclusif jusqu'au bout. Euh, on accepte même les femmes, c'est pour dire. Il au paraît qu'à hein, qu partir de 9h22, elle travaille gratuitement, je crois, tous les matins, enfin, je sais plus un truc comme ça. Et je promets de faire des montages honnêtes, c'est-à-dire que oui, si oui. vous faites des, des, des choses qui impressionnent Stéphane, je, je, je les cacherai pas. Bon, vous pourrez même vous filmer en contre-champ si vous estimez que le montage est en votre, en votre défaveur. Et souvenez-vous, pour être les premiers à recevoir le merch « Je tacle rarement, client VIP ».